Écoutez tes instructions. Écoutez les messages que tu as préparés pour nous cet après-midi. Ton humble serviteur entre tes saintes mains. C'est ton esprit qui agit au milieu des apôtres. Que Saint-Esprit pousse ton humble serviteur. Ton humble serviteur cet après-midi. Soit une flamme des fées. Utilise-les puissamment afin qu'il parle de ta part. Au nom puissant de Jésus. Saint Israël règne. Que ta volonté soit faite au ciel et ici au milieu de nous. Tes anges gardiens soient au milieu de nous. Tes anges, merci. Merci pour tes anges, sont là pour toucher, pour guérir, pour bénir, au nom puissant de Jésus. Nous acclamons Dieu et nous disons, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Nous sommes debout pour le respect de l'homme de Dieu parce que la Bible nous dit, celui qui apporte l'arche, il mérite double honneur. Et nous acclamons quand j'appelle notre sœur Stécie. Nous acclamons quand Étonnant et merveilleux dimanche, j'aimerais avant que tu prennes place, que tu fasses avec moi un exercice, j'aimerais que tu touches juste ton cœur. Que tu dises à Dieu Seigneur, parle à mon cœur. Dis à Dieu Seigneur, parle à mon cœur. Bon a dit, je prie que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs. Touche ton cœur, je te laisse quelques secondes. Vous savez, des fois, il ne suffit pas forcément de prier pour que quelque chose se déclenche. Vous savez, des fois, il suffit juste d'une parole de Dieu. Il suffit juste d'écouter quelque chose pour que quelque chose se passe au-dedans de nous. J'aimerais que, que tu touches ton cœur, que tu parles à Dieu. Demande à Dieu que tu sois une terre fertile. Demande à Dieu que tu sois une terre disposée. Demande à Dieu que tu sois une terre préparée. Demande à Dieu que tu sois une terre qui est disposée. Demande à Dieu de te parler de te faire du bien. Demande à Dieu de te parler et de te faire du bien. Nous prions au nom de Jésus. Ta voix est plus, celle, plus que celle des hommes. Et il le dit, au bruit de tes ondes, Seigneur, les collines s'aplanissent. Seigneur, parle à un cœur. Seigneur, parle à mon cœur. Seigneur, me voici devant toi, je veux t'écouter. Seigneur, nous voici devant toi, nous voulons t'entendre, Seigneur. Nous voulons t'écouter de manière claire, Seigneur. Sans, Seigneur Dieu de gloire, recevoir des à peu près, mais parle à nos cœurs. Nous venons près de toi, la source intarissable. Seigneur, laisse-moi dire, nous ne sommes pas comme cette femme-là qui a rencontré la source d'eau, mais elle est en train de se confier ou de s'appuyer sur le puits de Jacob mais nous venons comme de ceux qui ont rencontré la source d'eau qui dit nous voulons boire de ta source Seigneur que ta parole soit telle de l'eau en nous qu'elle rafraîchisse mais qu'elle ne s'arrête pas seulement là qu'elle des sources d'eau vive sortent de nous Seigneur, je prie au nom de Jésus prépare un cœur. Dispose un cœur, tout ce qui peut s'opposer à ta parole Seigneur nous l'enlevons de nous au nom de Jésus Tout ce qui peut faire en sorte que nous entendons de nos oreilles mais pas de nos cœurs Seigneur ce soir d'après-midi nous y opposons à cela au nom de Jésus Père éternel nous avons entendu des hommes parler Mais au bout d'un moment leurs paroles ont blessé nos cœurs Nous avons entendu des hommes parler mais ça n'a jamais construit Mais Seigneur toi qui parles et qui construis Plaise à toi Seigneur de prendre le contrôle de ce lieu Laisse que tes enseignants se déploient et que ta présence se répande dans ce lieu. Seigneur, qui suis-je Vase de terre, un instrument inutile que toi tu as choisi en ce jour. Que je disparaisse afin que tu croisses, que je me taise et que tu t'exprimes. Seigneur, pas ma connaissance, pas mon intelligence, encore moins mon français. Mais s'il te plaît, que Jésus soit vu et élevé. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus. je vais nous inviter pendant un temps à prendre, de prendre place. Il m'a été demandé de parler sur une âme pour le Seigneur. Nous sommes à la fin de notre message, la fin du mois. Nous voulons chuter sur ce thème, une âme pour le Seigneur. Avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais faire quelques, un petit rappel sur ce que j'ai dit, la, la fois où j'ai pu m'exprimer ici devant. J'ai d'abord dit le seul, le seul moyen ou le seul canal par lequel on peut avoir une âme pour le Seigneur, c'est par le canal de l'évangélisation. C'est par l'évangélisation qu'une personne peut avoir une âme pour le Seigneur ou on peut parler d'une âme pour le Seigneur. J'ai essayé ensemble de définir ensemble, nous avons essayé de comprendre c'était quoi l'évangélisation. L'évangélisation c'était le fait d'aller apporter la bonne nouvelle de Christ. Le fait d'aller dire un message, mais pas n'importe quel message, pas n'importe quelle bonne nouvelle, la nouvelle qui transforme, la nouvelle qui guérit. La nouvelle qui libère les cœurs Parce que c'est pour ça, vous verrez dans Ésaü Le Seigneur dira, l'esprit de l'éternel est sur moi Il m'a ouint pour annoncer Mais il ne s'est pas seulement arrêté à annoncer Il a dit, le Seigneur l'a aussi envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé Et renvoyer libre les captifs Pour dire que la parole de l'éternel Ou l'évangile que nous allons annoncer C'est un évangile de paix C'est un évangile qui guérit, qui transforme des vies C'est un évangile qui emmène la sûreté Ou qui emmène la libération dans des vies Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend Amen. Et j'essaie de dire qui pouvait faire l'évangélisation Est-ce que cette tâche a été donnée à tout le monde Ou cette tâche a été donnée à une certaine catégorie de personnes Et nous verrons ensemble Nous avons vu ensemble plutôt j'allais dire Que l'évangélisation c'est une tâche ou une mission ou un devoir Qui a été donné à tout le monde Cette tâche n'est pas attribuée à une certaine catégorie de personnes Comme on a pu le croire ou comme on le pense encore Mais c'est une tâche qui est donnée à tout le monde Le Seigneur le veut pour tout le monde Tout enfant qui est chrétien toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et c'est cette personne-là qui est capable ou en même d'aller annoncer la parole du Seigneur. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Parce que la parole que tu vas aller annoncer, c'est une puissance. La parole que toi, tu t'apprêtes à aller annoncer, c'est une force. La parole que toi tu t'apprêtes à aller dire aux gens à l'extérieur C'est une capacité, c'est une puissance qui libère les vies Et pour que tu, aies, tu sois en mesure d'aller annoncer cet évangile tu, sois, tu dois être rempli du Saint-Esprit Parce que la volonté seule ne suffit pas Parce que le courage seul ne fait rien Il faut être rempli de l'Esprit Pourquoi Parce que la Bible dira Il n'y a que l'Esprit de Dieu, je paraphrase Qui connaît les choses de l'Esprit de même la chair ou l'esprit de l'homme connaît les pensées ou les désirs de l'homme De même l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu Voilà plus loin la Bible dira La seule personne qui est capable de sonder même les profondeurs du cœur de Dieu C'est le Saint-Esprit Et tu ne peux pas aller parler des choses de Dieu Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit Donc tu dois être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir évangéliser Mais non seulement ça tu dois être assuré pleinement au-dedans de toi que tu es sauvé et que tu as reçu le salut en toi. Parce que c'est comme si tu allais à un médecin, ou à, je vais aller encore moins simple. C'est comme si tu, es, tu vas sauver une personne alors que toi-même tu es encore enchaîné. Alors pour ça, pour aller annoncer l'évangile ou aller annoncer la bonne nouvelle, tu dois t'assurer au-dedans de toi-même que tu es sauvé. Ce qui m'a emmené à dire la dernière fois, tu dois être sûr d'être sauvé pour aller sauver. Et le deuxième, le troisième si je peux dire, c'est quand est-ce que nous devons évangéliser Parce qu'il y en a qui disent, je ne peux pas parce que le temps ne m'est pas donné ou je n'arrive pas à trouver le moment. Et on l'a lu dans le livre de 1 Timothée, qu'il n'y a pas un moment bien précis pour annoncer la parole de Dieu. Il n'y a pas un moment bien favorable pour évangéliser. Toute opportunité est bien. Tout moment, et eh bien, cela dépend de la manière à laquelle tu le fais. Cela dépend de la manière de l'approche que tu peux avoir. Voilà pourquoi je reviens encore en arrière en disant, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Parce que si tu as le Saint-Esprit, même lorsqu'une personne est nerveuse, au lieu de, le, de participer à sa nervosité Au lieu de participer à son effet de colère Ou de fait de rage Parce que tu es rempli du Saint-Esprit Tu vas passer de la colère pour l'emmener à Jésus Peut-être par un simple conseil En lui disant tu sais mon frère euh, Des fois la colère c'est pas bien Tu essaies de lui donner des conseils Et en, par des conseils tu glisses dans l'évangile Et cette personne au final reçoit Jésus Christ Comme Seigneur et Sauveur mais à la base, ce temps n'était pas propice À la base, lorsqu'on regarde, tu pouvais dire Il est en colère, je ne vais pas encore venir rajouter une autre couche Il est énervé, je ne veux pas encore venir l'ennuyer avec mes choses Mais tu sais par le Saint-Esprit dire les mots qu'il faut, quand il faut et comme il le faut Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit Et aujourd'hui, je veux continuer en disant Pourquoi devons-nous évangéliser la dernière fois je me suis arrêtée en disant que c'est un devoir de tout chrétien. Parce que lorsqu'on a dit aller, le temps dans lequel en français il a été utilisé, c'est un temps impératif, donc c'est une obligation. C'est pas on te demande, pas on te supplie, pas on t'oblige. Le Seigneur te dit tu dois aller. Tu dois parler de ça. Et lorsqu'on parle d'un devoir, on parle d'une éminence du temps. C'est-à-dire il y a l'urgence. Tu es obligé de faire ça. Parce que l'impératif sous-entend aussi une urgence. L'impératif sous-entend aussi quelque chose de très précis et qui doit être fait, exécuté dans le temps. Pourquoi nous devons aller évangéliser Parce que c'est notre devoir. Parce que lorsque j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je n'ai pas reçu un message égoïste. J'ai reçu un message qui doit être partagé. Si je peux me permettre de dire en cet après-midi c'est le seul trésor que tu peux partager avec les autres. C'est la seule richesse que tu dois donner aux autres. Il y a des fois, tu as ton compte en banque, tu gardes ton code pour que personne n'ait accès à ton code ou à ta carte bleue. Mais celui-là, c'est un trésor qui est bénéfique pour toi. Mais c'est le seul trésor qui t'est permis de partager. Et lorsque tu le partages, tu réponds la bonne nouvelle et la joie. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans Marc 2, 17 une autre personne prendra Esaü 43. Si une personne a trouvé pour le lire en marque de 17. Amen. Amen. Jésus les entendit et les déclara, les personnes à bonne santé n'ont pas besoin d'un médecin. Ce sont les malades qui ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui s'estiment. Pécheur, parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'une personne peut me lire Esaü 43 Esaïe 43, on le gardera parce qu'on l'utilisera encore plus tard. Esaïe 43, le premier. Jusqu'au verset 5, on s'arrêtera. Esaïe 43. Amen. Amen. Ainsi parle maintenant, Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle, par ton nom, tu es à moi. Mm. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, il, il ne te submergeront point. Et si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Mm. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur.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 Et il leur dit, au fait C'est pas les médecins pas les, les médecins n'est pas venu pour une personne qui est en bonne santé Une personne qui est en bonne santé N'a guère besoin d'aller voir un médecin On est tous d'accord J'aimerais qu'on prêche ensemble Si vous me permettez Parce que moi aussi je suis en train de recevoir Alors que je suis en train de parler C'est pas les personnes qui sont en bonne santé Qui vont aller voir le médecin, nous sommes d'accord Seules les personnes qui sont malades Qui vont voir le médecin Et de même quand Christ est venu il leur a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Mais regardez cet immense amour. Le deuxième point que je dirais, pourquoi une âme pour le Seigneur, ou pourquoi l'évangéliser, c'est parce que Dieu aime ces personnes dehors. Il a laissé la gloire. Ce n'est pas parce qu'il avait juste envie, besoin de venir faire un tour sur terre. Il a laissé la gloire parce que au-dedans de lui, il y avait l'amour. Voilà pourquoi Jean pouvait dire dans Jean 3, 16 le verset qu'on connaît, on maîtrise tous. Car Dieu a aimé c'est par amour que jésus est venu c'est par amour que jésus s'est dépouillé de sa gloire attend prenons exemple sur nous humains de notre manière de vivre dans notre égoïsme humain quelle est cette personne qui va se dépouiller de la gloire quelle est cette personne qui va laisser toute la richesse qu'il a tu as des millions dans ton compte en banque tu as de l'argent qui, qui qui je peux dire qui, qui te rend en, en mesure de faire ce que tu veux mais que tu prennes cet argent tu le laisses tu vas vivre comme un clochard, dormir dehors. Je ne pense pas que parmi nous, on va le faire, soyons honnêtes. Mais Dieu, Jésus l'a fait. La Bible pouvait dire, il ne s'est pas regardé égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé de sa gloire. Dieu te demande d'aller gagner ses armes ou d'aller évangéliser parce qu'il aime ces personnes. Dans Esaïe, qu'on vient de lire 43, je me suis posé la question en lisant ce verset. Pourquoi le Seigneur ne dira pas seulement qu'il t'a racheté Israël Parce que lorsqu'on voit Israël, c'était la personne que Dieu avait transformée. Parce que lorsqu'on regarde l'origine de Jacob, de son nom, Jacob était celui qui dérobait. Mais le Seigneur a parlé de et de Jacob et d'Israël pour dire que le parfait comme l'imparfait, Dieu les aime. Des fois, nous avons tendance à oublier. Nous, les chrétiens, nous nous comportons, nous nous comportons d'une manière que lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu n'a plus d'amour pour ceux qui sont dans le monde. Écoute-moi, en ce jour, je suis venu te dire, même pour ceux qui sont dans la rue, même pour ceux qui se prostituent ou pour ceux qui se droguent, Dieu a de l'amour pour ces personnes. Voilà pourquoi il vient te dire en ce jour, parce qu'ils ont du prix à mes yeux. Chose que toi, tu ne réalises pas. Mais Dieu réalise que ce clochard, Dieu réalise que cette prostituée a du prix. Des fois, nous nous voyons un peu plus que ça. Des fois, nous nous voyons plus parfaits que les autres. Alors, j'aimerais dire même quelque chose qui m'a choqué. Lorsque je rentrais, j'avais cette pensée dans ma tête. Je ne sais pas, je ne peux pas dire si c'est le Seigneur qui m'a parlé ou si c'est ma pensée. Mais j'avais au fond de moi une persuasion que le Seigneur, des fois, aime ceux qui sont perdus plus que nous qui sommes dans la maison. Amen je vais appuyer ça en disant, il a dit 99 sont à la maison, mais il laisse les 99 pour aller chercher un seul. Moi je veux me dire à sa place il y a 99, on dit en français un perdu, deux de trouver, je vais laisser partir. Mais il a dit je vais laisser les 99, attendez, parmi les 99, il n'y avait pas plus compétent que celui qui est parti il n'y a pas plus meilleur que celui qui est parti Mais Jésus n'a pas regardé ça Il a dit je laisserai Et j'irai chercher Écoute-moi Lorsque tu vas parler à une personne qui est dans la rue Dans la perdition Tu accomplis le désir du cœur de Dieu Tu es indirectement en train de satisfaire Dieu Parce que Dieu les aime Est-ce que tu peux dire à la personne Qui est à côté de toi Même ceux qui sont à la rue Jésus les aime En oh, fais le bien même ceux qui sont dans la rue, Jésus les aime. Il y a des fois, lorsqu'on passe par des situations compliquées, il nous arrive à dire, pourquoi Dieu, entre guillemets, je vais ouvrir une parenthèse que je vais vite refermer Pourquoi Dieu permet que ces sorciers me compliquent la vie Pourquoi Dieu permet que cette personne qui fait ou des pratiques bizarres me complique la vie Et j'aime ce qu'une personne a l'habitude de me dire. Et elle le dit souvent, Lingala Stesi, Zambalinga carbone. Même cette personne qui te pourrit la vie, Dieu est patient. Il attend. Des fois, on a l'impression que Dieu est égoïste. Dieu, tu ne vois pas le malheur qu'il me fait. Mais même pour cette personne-là, Dieu espère un salut. C'est la seule personne qui, jusqu'à la dernière minute, espère le changement. Écoute. Toi, tu as tendance à abandonner, te fatiguer, te lasser. Mais lui, il est persévérant. Mais lui, il attend, il reste là. Pas parce qu'il a envie d'attendre ou parce que Dieu a le temps à perdre, mais parce qu'il l'aime. C'est cet amour-là qui fait en sorte qu'il espère encore. Je te demande d'aller parler de lui dehors. Premièrement, parce qu'il aime ces personnes dehors. Et lorsque tu le fais, ne les regarde pas comme des personnes sales. Ne les regarde pas comme des personnes qui ne méritent pas, mais regarde-les comme des personnes que Christ est monté à la croix pour eux. Amen. Vous savez, des fois, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à atteindre les cœurs des autres. Vous savez, des fois, tu n'arrives pas à parler à une personne où ton message ne perce pas le cœur. Parce que lorsque tu te présentes devant cette personne, tu viens plein d'orgueil. Lorsque tu te présentes devant cette personne, tu viens avec la nature de trois fois ça. Alors que lorsque tu dois t'avancer de cette personne, regarde-toi égal comme une personne qui a aussi reçu la grâce. Amen. Amen. Parce qu'à vrai dire, on n'est pas meilleur. On n'est pas parfait. Si on regarde dans la logique des choses, ni toi, ni moi, ni eux dehors, on n'avait pas eu cette chance-là. Parce qu'il est venu, la Bible dit, il est venu, par, il est venu chez les siens. Ils ne l'ont pas reçu. Mais es-tu déjà posé cette question Si les siens l'avaient reçu, quel allait, quel allait être ton sort et mon sort Si tous avaient accepté, peut-être que nous, on n'allait pas être là. C'est pourquoi lorsque tu vas vers eux, regarde la grâce. Regarde la grâce Amen. que tu as reçue. Ne te regarde pas comme parfait. Parce qu'au dedans de toi, tu n'es pas parfait. Des fois, on a tendance à oublier que lui, il est en train peut-être de commettre un péché de ceux qui n'ont pas connu Jésus. Mais toi les péchés que tu fais dans le secret. Ah bah ben. Tu as reçu Jésus, mais quelle vie tu mènes. Et lorsque tu vas vers ces personnes, tu te crois parfait. C'est pourquoi tu n'arrives pas à atteindre le cœur. Mais cet après-midi, j'aimerais que tu réalises lorsque tu sors, lorsque tu rencontres une personne dans la rue, que cette personne, Dieu l'aime. Que cette personne a du prix aux yeux de Dieu. Amen. Il a dit je donne des nations Mais pourquoi tu ne parles pas que d'Israël Tu parles de Jacob Parce qu'il veut appeler, il a appelé les deux personnes Plus loin encore Matthieu dira Il a organisé une fête Ceux qui étaient dédiés ne sont pas venus Mais il leur a dit Allez toutes les personnes Que vous verrez dehors Faites-les participer C'est ce que Dieu est en train de te dire En cet après-midi Amen Lorsque tu vas, ne fais pas une sélection. Il y a des fois lorsqu'on sort dehors, je ne sais pas si c'est la gêne ou je, le, je, je ne peux pas interpréter ou dire quoi que ce soit. Il y a des fois tu t'adresses seulement aux noirs et les blancs, tu les laisses. Laisse-moi te dire, il n'y a pas un Dieu pour les blancs ni pour les noirs. Il a dit allez partout, appelez-les tous, faites-les tous venir, faites-les tous venir. Pourquoi Parce qu'il l'aime. À cet même amour qui est venu un jour te chercher. C'est cet même amour que Dieu veut que tu tiennes debout Et que tu ailles chercher dehors Combien de fois nous sommes égoïstes Nous avons l'impression que l'amour de Dieu est simplement pour nous Mais pas pour les autres Attends, je j'aimerais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer Même si tu te mettais à aimer Dieu de tout ton cœur De toute ton âme, de toutes tes forces De toutes tes pensées, même des veines Tu ne finiras jamais l'amour de Dieu Amen. Le deuxième point pourquoi évangéliser Pour échapper à la colère à venir. Est-ce qu'on peut nous lire Matthieu 24, 37 Et une deuxième personne prendra Joël 2, 29. Matthieu 24, 37. Joël 2, 29. Si une personne a trouvé le lire. Amen. Je dis au Seigneur. Amen. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu, ils répondront. Alors, Seigneur, quand avons-nous vie affamée Non, Matthieu 24, 37. Ce qui arriva, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jusqu'à 38, pardon. Car dans le jour qui précède le déluge, les hommes mangeaient et vivaient, s'est mariés et mariaient leurs fond. Jusqu'au jour où Noé, entrant dans l'arche, mm. et une, ses douteurs de rien. Mm. Jusqu'à ce que le déluge vint, et les emporta tous. Mm. Ils en sera de même à l'avènement du Fils des hommes. Alors, les deux hommes qui seront dans un champ, l'un mmh. sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Faites donc, puisque nous ne savons pas le jour, donc, puisque nous ne savons pas le jour où votre, notre Seigneur viendra. Amen. Sache le bien, si le maître de la moisson savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit, le voleur doit venir et ne laissera pas percer sa maison. Amen. Amen. Joël 2, 29. une personne a trouvé Joël 2.29, comme nous le lire. Joël 2, 29, je mmh. lis la parole du Seigneur. Amen. De même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je mmh. répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des produit sur les cieux et mmh. sur la terre. Du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se en ténèbres mmh. et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ces jours grands et terribles. Alors quiconque invoquera les noms de l'Éternel sera sauvé Et les sera sur la montagne de Sion à Jérusalem Comme a dit l'Éternel Parmi le re que de l'Éternel appellera. Amen Au fait, j'avais remarqué pendant la période du Covid Tout le monde était à flot, tout le monde était à fond sur Matthieu 24 Tout le monde lisait, cherchait à comprendre Mais au jour d'aujourd'hui, si on regarde Nous avons tous mis ce verset de côté vous savez, il y a quelque chose qui m'a un peu touchée là. La Bible dit, ce sera de même qu'au temps de Noé. Les gens seront là en train de boire, manger. Il y en a qui seront en train de se marier. Il y en a qui seront en train de vivre leur vie de tous les jours. Vous savez, lorsqu'il est en train de dire ça, ça sous-entend la surprise. On sera tous surpris. Peut-être même que tu seras en train de faire ton travail comme d'habitude. Peut-être même que tu seras peut-être en train de prier comme d'habitude. Quand ce jour-là arrivera. Mais le Seigneur veut que tu ailles parler à ces hommes Afin de leur permettre d'échapper à ce jour Je pouvais m'imaginer Noé en train de construire son arche Il y en a certains qui sont en train de dire Regardez-moi c'est insensé Parce que lorsque tu lis la Bible Avant ce temps-là, il n'y a jamais eu parlé de la pluie On n'a jamais entendu parler de la pluie La vapeur sortait d'en bas Il y avait des cours d'eau Mais il n'y avait jamais eu la pluie Les gens le trouvaient un peu absurde De même nous aujourd'hui il y a des gens, lorsque tu parles de Jésus, ils te trouvent comme si tu sors d'une autre planète. Et c'est bizarre et c'est étrange, des fois ça fait mal. Il y en a même jusqu'à aujourd'hui à, aujourd à l'église, ils sont devenus tellement conformistes qu'ils oublient que le retour de Christ est imminent. Jésus reviendra. Amen. Et de plus en plus, les choses sont en train d'avancer. Vous savez, on peut être des fois aveuglé en voyant des miracles, en se disant, le Seigneur est en train d'agir. Mais laisse-moi te dire en ce jour, plus le Seigneur agit, plus son retour est proche. Plus le Seigneur est en train de faire des choses, son retour est annoncé, plus des choses sont proches. Et tu dois aller parler à ces personnes afin qu'ils soient qu'ils échappent à cette colère. Le désir de Dieu n'est pas que ces personnes périssent. Le désir de Dieu n'est pas que cette personne, ces personnes aient à faire face à cette colère. Je crois qu'il y a un verset de la Bible qui dit plus loin, qui pourra tenir face à la colère de Dieu le désir de Dieu ce n'est pas que toi et moi ou ces personnes qui sont dehors vivent la colère de Dieu Mais le désir de Dieu est que ces personnes échappent à la colère Amen. Et comment ces personnes échapperont-ils à la colère si toi et moi nous fermons nos bouches Comment ces personnes échapperont il à la colère si toi et moi nous ne parlons pas Écoute, laisse-moi te dire, même pour le voisin qui est à côté de toi tu rendras de compte à Dieu même pour cette personne que tu croises tous les jours Sans pourtant lui dire que Jésus t'aime Tu rendras des comptes à Dieu C'est comme un père Personne en tant que parent N'aime voir le malheur de son enfant Même si celui-ci est têtu Même si celui-ci est rébelle Même si celui-ci J'ai même entendu je crois l'histoire de, de quelque chose qui s'est un fait divers Qui s'est passé aux infos Cet homme a tué sa femme sa mère était consciente que était ce jeune garçon avait des problèmes, qu'il était assez violent, assez agressif. Mais le jour du procès de ce garçon, je crois que c'est Nadal, un truc comme ça, la mère a dit, elle était en fauteuil roulant, c'est passé aux infos. Elle a dit, parce que c'est mon fils, je sais ce qu'il a fait, mauvais, mais je ne peux pas le laisser. Attendez, si une mère humaine de chair a cette pensée, à combien plus forte raison de Dieu de même, le Seigneur vient te dire en ce jour, j'ai peut-être conscience que ces hommes dehors me font du mal, mais je ne peux pas leur laisser affronter cette colère. Je ne peux pas leur laisser faire face à cette réalité de mon retour. J'ai besoin de ces vies-là. J'ai besoin qu'ils soient épargnés de cette colère. Si toi et moi, nous ne parlons pas, qui parlera Si toi et moi, nous ne réagissons pas, qui réagira et des fois, on a cette phrase, « Mais t'as lié, ça le regarde, c'est son problème. » Oh, il y a eu un jour, toi aussi, une personne a eu le souci, le fardeau de venir te parler de Jésus. Amen. Plus, je restais, je parlais avec une personne. Il y en a qui se disent, « Non, man, moi, j'ai connu Jésus, moi, moi. » En fait, tu as l'impression que tu as connu Jésus de tes propres efforts. il y a une personne qui m'a dit un jour, « naître dans la famille chrétienne n'avait jamais fait de moi un chrétien. » Il y a eu un homme qui a parlé. « et si Dieu faisait de toi cet homme pour cette personne qui est dehors Et si Dieu faisait de toi cette voix pour cet homme et cette femme qui est dehors Écoutez, la colère de Dieu est réelle. Le retour de Dieu est réel. Que personne ne nous trompe. Que nos maisons, nos voitures, nos femmes, nos maris, nos enfants ne nous trompent pas. Il reviendra. Et nous aurons fait à faire face à cette réalité. Et Dieu veut que ces personnes échappent. Voilà pourquoi il a dit « Je laisserai les 99. » Il n'est pas sorti seulement parce qu'il a le vouloir, le désir ou le pouvoir, mais parce qu'il a conscience que cette brébite dehors est vulnérable. Cette brébite dehors va rencontrer des choses qui feront en sorte qu'il meure. De même, en ce jour, il vient te dire « Cette personne dehors est vulnérable sans moi. Cette personne sans moi est faible. » Cela m'emmène à mon troisième point. Parce qu'il en a besoin. Ce qu'on peut prendre marque 11-2. Vraiment, excusez-moi qu'on lise un peu beaucoup comme ça. Ça va nous permettre de comprendre aussi. Marc 11.2, si une personne a trouvé, peut nous le lire. Marc 11.2, mm. je lis la parole du Seigneur. Jésus voyant deux de ses disciples en leur disant, allez au village puis est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel mm. aucun homme... N'est encore assis. Et le et amenez-les. Si quelqu'un vous dit pourquoi faites tout cela, raconte-le. Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera venir ici. Amen. Le Seigneur en a besoin. Vous savez, lorsque tu sors dehors, qui sait si en sortant dehors, tu es en train de participer à la naissance d'un Paul? Qui sait si en sortant dehors, tu es en train de participer à la naissance d'un grand évangéliste Qui sait si en sortant dehors, tu es en train de participer à la naissance d'un pasteur de 5000 membres Qui sait si en sortant dehors, tu es en train de sauver toute une génération de vie Vous savez, il te demande d'aller parler parce qu'il a besoin de lui, parce que le Seigneur a besoin de lui. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu ou dans la création de Dieu, personne n'est inutile. Personne n'a ce sans valeur. Toute chose a une valeur, a une importance. De la même manière que cette personne existe sur terre, dehors, il existe parce qu'il a un but un objectif. Et le Seigneur a besoin de cette personne. C'est à nous qu'on regardait que personne ne pouvait monter. Je pense même qu'en le regardant, on se disait, oh Pénat, inutile, cette personne, c'est à nous, il ne sert à rien. Mais dans le inutile, Dieu a vu quelque chose de utile. Mais dans le sang sans valeur ou de perdu, Dieu a vu quelque chose de valorisant. Lorsque tu sors, tu accomplis le besoin de Dieu. Celui non seulement de sauver une vie, mais de créer encore une autre personne qui va sauver. Le Seigneur a besoin de cette personne. Voilà pourquoi il te dit en ce jour une âme pour le Seigneur. Voilà pourquoi il vient te dire en ce jour, j'ai besoin de cette personne. Ce frère-là que tu vois ivre là, cette sœur-là que tu vois débauchée, je viens te dire de la part du Seigneur, il en a besoin. Mais il cherche une personne pour parler. Il cherche une voix qui va s'élever. Vous savez, des fois tu as tendance que tu prêches dans le désert. Des fois, tu as tendance que tu es un peu comme Jean-Baptiste lorsque tu parles à cette personne et que cette personne ne réagit pas. Attendez, on va réfléchir ensemble. Jean-Baptiste, il était dans le désert. Mais comment Jean-Baptiste a pu avoir des disciples Pour dire que même dans le désert, Dieu va susciter une personne pour t'écouter. Amen. Amen. Pourquoi Parce qu'il en a besoin. Lorsque le besoin de Dieu... Est imminent. Lorsque le besoin de Dieu est considéré, Dieu va assez t'équiper pour que lorsque tu vas aller parler, cette personne t'écoute. Il y a des fois, tu vas prêcher ou tu vas évangéliser, tu ne touches pas le cœur d'une personne. Une autre raison, c'est que tu ne te rends pas compte de ce que Dieu peut faire avec cette personne. Je vais un peu donner un peu un témoignage d'une personne. J'avais tendance à rencontrer cette personne, à parler avec cette personne. Permettez-moi vraiment, excusez-moi, avec beaucoup d'humilité, j'aimerais parler de ça J'avais tendance à rencontrer cette personne Tout le monde le voyait comme une personne, lando, comme ça Mais à chaque fois que je le voyais, je lui disais Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de te parler Il était un peu, un peu je peux dire, orgueilleux, ambi de lui-même très, très, très, très, très, très discret, très difficile, avec un caractère compliqué Mais j'avais envie de parler à cette personne j'avais envie d'approcher cette personne. À tel point qu'il y a des fois, cette personne me fouillait. La personne a construit tellement des limites et des murs devant. Donc, il te parle d'une manière... Vous savez, il y a des fois, quand tu entres dans un bureau, la personne commence déjà par... Madame, vous voyez, vous savez, ça, ça, ça établit déjà une limite. Donc, c'était dans le sens... qu'on a un ah, merci simple. C'était même pas un merci, c'est je vous en prie. Une personne, pareille te pose déjà une limite. Il te dit, là, tu ne peux pas franchir. Mais dans cette personne... J'avais envie de parler à cette personne. Et le Dieu qui avait besoin de cette personne a fait ce qu'il fallait. Vous savez, des fois, on s'arrête parce qu'on ne se rend pas compte que de cette personne là peut sortir Paul. Lorsque je lis ma Bible, Marc a marché avec Jésus. Mais Marc a raconté la vie de Jésus. Lorsque je lis ma Bible, Luc a marché avec Jésus. Luc a raconté la vie de Jésus. Lorsque vous lisez la Bible, vous regardez comment Paul a parlé de l'œuvre de la croix. Vous comparez à ce que Matthieu, Marc et Luc ont dit, rien à voir. Amen. Lui, il a parlé de ce qui était spirituel, de l'œuvre qui se faisait spirituellement. Alors que Marc et Luc disaient, on l'a frappé, on l'a blessé. Paul voyait dans les blessures la guérison. Eux, ils voyaient seulement le sang. Mais Paul voyait la, la guérison. Lorsque eux, ils voyaient Jésus en train de crier Eli, Eli, Paul voyait le voie du temple se déchirer. Paul voyait les actes et les ordonnances se déchirer. Mais écoutez, Paul n'a pas assisté à la mort de la croix. Mais comment il a pu voir ces choses Vous savez, il y a des gens que le Seigneur veut que toi tu ailles parler d'eux. Parce que par ces personnes-là, il veut sauver une grande multitude. Aujourd'hui, nous parlons des livres des Corinthiens. Aujourd'hui, nous parlons de Galates. Parce qu'il y a eu un Paul. Dieu a besoin de cet homme et de cette femme ah, Je ne vais pas l'inviter à l'église Parce que cette personne est trop problématique Même dans le problématique là Dieu en a besoin La quatrième chose C'est que Dieu veut faire Que nous soyons tous participants à sa gloire Est-ce qu'une personne peut me lire Daniel 12.1 Amen. En ces temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef du de, de concert des enfants de Dieu. Mm. Et ce sera une porte des détresse mm. telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette porte. Mm. En ces temps-là, c'est de ton peuple qui seront... Écrit dans les livres, c'est en Amen. Est-ce qu'on peut lire encore Luc 11, 17? Luc 11, 17. Comme Jésus connaissait leur pensée, il leur dit tout royaume divisé. Tout royaume, pardon, divisé contre lui-même est dévasté et une maison s'écroule sur, une... sur une autre. Désolée, pardon. je me suis un peu trompée sur ça. Alors, ça commence, on va commencer à Luc 11, le premier verset Si on peut commencer. Luc 11, Jésus pria un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y a à cheveux, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier.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 Je vais lire la parole du Seigneur dans Luc 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 auprès autres disciples et il les envoya deux par deux devant lui, toutes les villes et dans tous les lieux où il lui-même devait aller. On va sauter, on va aller jusqu'au verset 17. Les 70 revint avec joie en disant, Seigneur,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 Daniel est en train de parler dans Daniel 12. Il est en train d'expliciter un petit peu à quoi allait ressembler en quelques termes ce qui attendait devant. Et Jésus dira pareil dans Luc 11, dans Luc 10 plutôt 17. Il leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que vous avez accompli comme exploit, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre. Vous savez, Dieu nous aime tellement qu'il veut faire participant de la gloire, toi et moi. Il t'envoie aller parler à ces hommes et à ces femmes, non seulement pour que ces personnes soient sauvées, mais pour que toi et moi, nous puissions avoir accès à la gloire. Daniel dira que ceux, qui le, ceux à qui leur nom sera inscrit dans le livre, c'est ces personnes-là qui auront part. Vous savez, on a tendance à dire, à parler de l'histoire de Moïse. Moïse qui dira au Seigneur, si ce peuple meurt dans les déserts, enlève mon nom dans le livre de vie. Attendez, il avait conscience. Il avait conscience. Vous savez que Dieu attache de l'importance à une âme. Et la récompense de celui qui va parler de Jésus dehors, c'est que, que son nom soit écrit dans le livre de la vie. Vous savez, lorsque tu pars parler du Seigneur dehors, tu n'acquiert pas seulement, on peut dire, de l'expérience ou encore de la capacité. Mais tu acquiers encore une gloire qui est supérieure Qui est peut-être pas physique Il y a des fois où tu peux aller parler de Dieu Mais tu rentres chez toi, tu es peut-être encore malade Tu rentres chez toi, tu as toujours le même problème Mais laisse-moi te dire Lorsque tu vas parler de Dieu Ou lorsque tu vas apporter la bonne nouvelle le, le prix que tu vas remporter Est meilleur que tout ce que tu peux gagner sur terre Ton nom est inscrit voilà pourquoi Jésus leur disait, ne regardez pas, c'est que le démon, ça c'est des petites choses. Mais la plus grande chose, regardez, c'est que vous avez acquis, c'est que vos noms soient inscrits. Frères et sœurs, lorsqu'une personne entend parler de Jésus par toi, lorsqu'une vie est changée par toi, ton nom entre dans le livre de vie de Dieu. Ton nom entre dans le souvenir de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait dire plus tard dans Ésaïe, réveille ma mémoire et plaidant. Tu sais, lorsque ton nom est inscrit, il arrivera un moment où tu lui diras, regarde, il se souviendra de toi. Par là, je vais glisser en disant, lorsque tu vas parler de Jésus, j'ai pris deux avantages. Tu acquiers de l'honneur de Dieu. La Bible dira, celui qui me sert, le Père l'honorera. Je suis dans Jean. La personne qui sert Dieu, surtout lorsque tu vas parler de Dieu, tu as en toi l'honneur de Dieu. Ah, si les hommes peuvent t'honorer en te donnant des sièges de gloire, si les hommes peuvent t'honorer en te donnant des, des, des, je sais pas moi, des trésors, maintenant imagine la gloire que Dieu ou l'honneur que Dieu peut t'apporter. C'est un travail qui n'est ne, pas sans bénéfice. C'est une mission qui n'est pas sans production ou ce qui n'est pas sans effet. C'est une mission qui a un honneur attaché. C'est une mission qui a une récompense attachée. Lorsque tu vas parler de Jésus dehors, sois-en sûr, le Seigneur t'honorera. Il y a des fois, tu te dis, genre, tu entres dans un milieu où tu regardes, tu te dis, même cette personne, à cause de Dieu, me parle mal. Laisse-moi te dire, ne regarde pas la réaction de cette personne, mais regarde l'honneur que Dieu peut t'accorder. Si tu considères les choses comme ça Si tu vois les choses comme ça Tu n'auras pas peur Tu n'auras pas froid d'aller affronter la rue pour parler de Jésus Et lorsque Dieu t'honore Il te défend La Bible dira Je vais éviter qu'on lise Il a dit serre-moi Je suis dans Exode Serre-moi Je bénirai ton pain et ton eau Et j'éloignerai de toi la maladie tu sais, lorsque tu parles de Dieu, Dieu va s'assurer ou Dieu va s'arranger que tu sois toujours en bonne santé. Dieu va s'assurer que tu ne manques jamais de rien. Des fois, lorsque tu lis ce verset, tu vas croire que la maladie, elle est seulement charnelle. Vous savez, il y a des fois des maladies où on appelle ça, entre guillemets des possessions démoniaques. Parce que Jésus, lorsqu'il chassait un démon, il disait que cette personne est malade. Il y a de ces possessions qui n'auront plus accès à ta vie. Il y a de ces règnes de ces dominations qui n'auront plus accès à toi. Pourquoi Parce que Dieu va s'assurer de te défendre. Et lorsque Dieu défend une personne, cette personne devient intouchable. Amen. Tu n'auras pas conscience des fois tu es là, tu cherches une chose. Sans forcer, le Seigneur te l'accorde. Vous savez, des fois tu trimes à aller travailler. Des fois, tu trimes à aller chercher de l'argent. J'aimerais joindre le pasteur lorsqu'il dit que ce n'est pas mauvais de travailler. Mais le meilleur travail qui accorde tout, c'est le travail de Dieu. J'aimerais parler de moi-même en tant que témoignage. Vous savez, il y a des fois où j'étais malade. Le pasteur pourra le, le sait, Mais je venais ici à la nuit de prière. Je crois il y a deux ans, je devais passer par une opération. J'ai appelé le pasteur. Il m'a dit, viens à la nuit de prière. Je suis venu et par la grâce de Dieu, j'ai prié, je suis resté et je n'ai jamais eu cette opération. Amen. Vous savez, lorsque tu mets Dieu dans ce que tu fais, mm -hmm. il y a des fois on devient, même avec notre argent, on résiste à Dieu. Vous savez, lorsque tu mets Dieu en priorité, Dieu te mettra en priorité dans son cœur. Et la personne qui est la priorité de Dieu devient intouchable. Voilà pourquoi il dira dans Zacharie, tu es la prunelle de mon œil. Servir Dieu fait en sorte que Dieu devienne ton défenseur C'est un travail qui n'est pas seulement donné au pasteur J'aimerais finir en disant C'est un appel pour tout le monde C'est un appel pour tout le monde Tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta vie Tu veux vivre la main de Dieu dans un domaine X, Y, Z Va, parle de Dieu Je n'ai jamais vu un pays qui envoie, une personne qui me dit, un pays qui envoie son ambassadeur dans un territoire. Et lorsque ce, cet ambassadeur arrive dans son territoire, qu'il ne mette pas tout en faveur de cette personne. Voilà pourquoi lorsqu'un ambassadeur est en dehors de son pays, il obtient un, passe un passeport diplomatique. Il obtient une identité qui fait de lui qu'il soit intouchable, de la même manière que Dieu. Lorsque tu sers Dieu Lorsque tu vas parler de Dieu Dieu s'assure qu'à ton tour tu ne manques de rien Dieu s'assure à ton tour que tu aies toujours la provision Il sait ce qu'il te faut Je finirai en disant ce verset qui me manque dans la tête Je les paraphrase Je, je sais qu'il est dans tiers mais ça monte trop dans ma tête La Bible dit Dieu sait nous combler de toutes sortes de bénédictions, à tel point que en ayant, nous ne manquions pas de donner aux autres. Dieu sait nous combler. Travaille pour Dieu, fais l'œuvre de Dieu. C'est le dernier dimanche, peut-être pendant plusieurs dimanches, on t'a parlé d'une âme pour le Seigneur. J'aimerais que tu gardes ça dans ta tête. Il a besoin de cette âme parce qu'il les aime. Il a besoin de cette âme parce qu'ils ont du prix à ses yeux. Il a besoin de cette âme parce que c'est son besoin et c'est son désir de les avoir. Il a besoin de cette âme parce qu'il ne veut pas que ces personnes aient fa à faire face à la colère à venir. Il a besoin de ces âmes parce qu'il veut, il veut, il veut leur faire participer à sa gloire. Mais il n'a pas seulement besoin de cette âme pour eux mais il a aussi besoin que tu parles et que tu l'emmènes, ses âmes, parce qu'il veut t'honorer et il veut te défendre. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes? Y a-t-il une personne qui s'est dit, au-dedans de lui, « J'ai envie d'aller parler, mais je ne sais pas par où commencer. J'ai envie de parler, mais je n'ai pas le courage. » Est-ce que tu peux demander l'aide du Saint-Esprit J'aimerais t'inviter en priant en disant, Saint-Esprit, viens m'aider. Saint-Esprit, viens me donner les mots. Il y a des fois, tu es devant la personne, tu sens que tu as envie de parler, mais tu ne sais pas quoi dire. Est-ce que tu peux demander l'aide du Saint-Esprit Prions au nom de Jésus. Précieux Saint-Esprit, la Bible déclare tu donnes le vouloir et le faire perdre. Seigneur, nous prions, donne-nous la capacité. Seigneur, nous prions, donne-nous les mots. Seigneur, nous ne savons pas où commencer. Seigneur, nous ne savons que dire. Père, donne-nous les mots. Donne-nous les mots. Donne-nous les mots, Seigneur. Seigneur, donne-nous les mots. Seigneur, donne-nous l'attitude qui va avec. Seigneur, donne-nous les mots, Père. Seigneur, nous te supplions, donne-nous cela. Fais-nous grâce, Jésus. Seigneur, nous avons entendu ton appel. Seigneur, nous avons entendu cet appel. Yeswa Dimi. Yeswa Bengay. Yeswa kende kosala mosala kende kende est-ce qu'on peut la chanter il soit So me, yes, la Salam, Mo Salam, Gaina Kendi, Gaina Kendi, Gaina Kendi, Gaina Kendi, Gaina Kendi, Est-ce qu'une personne, est-ce qu'on peut juste se tenir debout s'il vous plaît Est-ce que par cet acte tu peux dire à Dieu Seigneur je me lève, j'accepte cet appel. Si tu ne parles pas, une vie va mourir. Si tu ne parles pas, une personne va mourir. Si tu ne parles pas, un homme, une femme va se perdre. Si tu ne parles pas, une génération, une famille va s'éteindre. Pendant que je continue à chanter, j'aimerais qu'une personne parle à son cœur. Demande à Dieu la force, dis à Dieu Seigneur, je me suis mis debout, je veux y aller. Je veux y aller. Je veux y aller. Parle à Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu Comme un seul homme, pouvons-nous élever nos voix et parler à Dieu Breda sata, shere babo sata, reke bro sata. Toi qui as donné le courage à Pierre Saint-Esprit Toi qui as donné la force à Philippe Seigneur, Toi qui as donné la force Seigneur à Étienne il n'a pas regardé la mort Seigneur donne-nous la force Radea Bossete. donne-nous la force donne-nous la force Seigneur nous ne voulons plus être des des spectateurs mais nous voulons participer nous ne voulons plus regarder alors que nos voisins sont en train de mourir nous ne voulons plus regarder alors que les sont en train de coupir dans le péché. Nous ne voulons plus rester silencieux alors que le monde se meurt. Capacite-nous. Rends-nous capables. Rends-nous capables. Rends-nous capables. Les et santé les Rends-nous capables, Seigneur. Rends-nous capables. Seigneur, rends-nous capables. Tel est le désir de ton cœur. Tel est le souhait de ton cœur. Tel est le désir de ton cœur, qu'une vie soit sauvée. Tel est le souhait de ton cœur, qu'une vie soit sauvée. Tu ne veux pas le ciel sans nous. Tu ne veux pas le ciel sans ce frère. Tu ne veux pas le ciel sans cette soeur. Voilà pourquoi tu nous parles en ce jour, Seigneur. Donne-nous la capacité. Donne-nous la capacité. Nous allons rester calmes, nous allons écouter la prière du pasteur Guillaume. Il prie au nom de Jésus.